Bonjour à tous, allez aujourd'hui on fait un unbox preview de la dernière heure de Aurora Arkham Je remercie FFG de me l'avoir envoyé En attendant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter et puis surtout à partager Et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, allez c'est parti Allez, aujourd'hui on unbox et on fait une courte présentation de Roar Arkham Dernière Heure. Donc c'est un jeu coopératif, hein, full coop, qui a été créé par Carlo Rossi. C'est distribué par FFG Asmodé en France, 14 ans et plus, normal vu l'ambiance. De 1 à 4 joueurs et c'est pour des parties de 30 à 60 minutes. Ce qui est quand même assez court et donc assez intéressant pour les personnes qui voudraient découvrir cet univers et découvrir les mécanismes euh, ben des aurores à Arkham en général. Allez, je vous propose qu'on aille regarder directement le contenu du jeu. Alors dans cette boîte d'aurores à Arkham, on va retrouver un plateau, n'inquiétez pas, on va l'ouvrir très rapidement. On va avoir également trois fiches de grands anciens, vous allez voir, c'est le grand méchant qu'il va falloir combattre. 60 cartes actions qui sont réparties euh, en fonction des 6 investigateurs que vous aurez euh, la possibilité euh, d'incarner dans cette partie. 4 cartes de référence qui vous permettent ben, de connaître hein, les phases d'action, euh, les phases du Grand Ancien, et également un petit descriptif, un petit euh, mémo au niveau euh, des icônes. Des cartes objets, des cartes de priorité, des pions d'indices qui sont toujours les mêmes en référence à l'univers d'Aurora Arkham. Des pions de portail, donc vous allez voir l'utilité pendant l'explication de la partie que je vais vous faire. Plein de pions de grosses bêtes, mais alors vraiment il y en a beaucoup. Alors, il y en a des grosses et des moins grosses, mais en tout cas il y a plein de bêtes dans le jeu. Des pions de saut pour empêcher, en fait c'est les sauts magiques, hein, c'est pour empêcher certains, certains monstres de se déplacer, on y reviendra. Des petits cœurs tout mignons pour personnaliser votre vie, et euh, ben, faites tout pour en garder un maximum. Des pions de dommages qui vont notamment servir à définir les bâtiments qui sont en cours de destruction. Si c'était dit, en fait, dans ce jeu, il y a pas de figurines, hein. on est volontairement je pense low cost mais bon moi ça ne me choque pas. En plus ayant en fait déjà les jeux Rare Arkham, ben, si j'en avais envie, je pourrais remplacer les Steady par des figurines mais franchement ils sont de très très bonne qualité et ça correspond à ce qu'on a déjà sur Star Wars notamment avec la dernière extension pour Rebellion. Et puis un pion euh, de euh, premier joueur qui est comme toujours dans l'univers de Horror Arkham, celui qui euh, prend euh, le maximum de décisions, euh, c'est l'investigateur euh, numéro 1. Alors là je viens de vous faire une mise en place euh, du jeu sur la base de euh, Cthulhu, hein, qui est la carte ici, alors en, en fait quand vous commencez euh, la partie, vous prenez un grand ancien et vous avez tout simplement la mise en place qui vous est décrite ici. Il y a un mode facile et normal et en fonction, vous choisissez soit facile, soit normal. Et si c'est normal, c'est un petit peu plus de monstres. Et vous avez même un mode difficile qui vous permet d'avoir une mise en place particulière. Donc on suit les informations qui sont sur la carte et puis ensuite on la retourne parce qu'en fait, ici, vous avez un système aléatoire pour on y reviendra, qui vous permet en fait euh, de jouer, euh, jouer Octulu lorsque c'est euh, sa phase d'action. Comme toujours dans les jeux de Roar Arkham, vous avez deux types en fait, euh, de phases. Vous la phase d'investigation et puis ensuite la phase des monstres. On va commencer par la phase d'investigation mais avant ça je vais vous présenter rapidement en fait euh, le plateau donc sur le plateau on va avoir euh, des bâtiments et des quartiers des quartiers qui euh, s'identifient par des couleurs orange vert euh, violet et euh, dans euh, en fait ces bâtiments on va poser des monstres qui sont euh, soit de couleur bleue soit qui sont de couleur rouge donc déjà ça c'est la principale euh, information c'est qu'en fait les monstres vont avoir la possibilité de se déplacer et en fonction de leur couleur, ils auront le droit... Lorsque l'ordre de déplacement leur sera indiqué, c'est-à-dire qu'à un moment on va vous dire déplacer euh, X euh, euh, monstres de euh, l'auditorium par exemple. Et en fait euh, bah, les monstres bleus doivent forcément suivre un chemin bleu, donc le chemin, euh, le chemin qui est ici. Donc admettons que ceux-là doivent se déplacer, ils seront obligés de se déplacer sur le bâtiment d'à côté. Et puis bah, les monstres rouges doivent forcément suivre un déplacement euh, rouge. Voilà. Si jamais, euh, lors d'un déplacement, euh, je n'ai pas de case libre, comme par exemple ici, si je devais aller à la résidence d'Herbie avec un monstre de mon, mon auditorium, eh bien, tout simplement, le monstre bleu poursuit en fait son chemin et euh, le terminerait euh, à l'amicale des étudiants. Donc, ça, c'est déjà la façon dont euh, les monstres se déplacent. L'objectif du jeu, c'est quoi L'objectif du jeu, c'est de connaître les deux pions qui sont juste ici, là, là en dessous. En fait, ce sont des indices qui vont nous permettre d'inverser le sort et le rituel, en l'occurrence, qui, qui, qui a cours. Sur le plateau de jeu, j'ai posé tout un ensemble d'indices qui sont ici. Hein, vous voyez, il y, en a, il y en a un peu partout. Il va falloir que j'aille les révéler et à chaque fois en fait que je vais révéler un nouvel indice, eh bien, je vais venir le poser comme ça, ici, sur ma carte. Vous l'avez compris, chaque indice est présent en fait deux fois sur le plateau. Donc ici, j'ai déjà 50% de chance pour que euh, un de ces deux euh, icônes ne soit, pas, euh, ne soit pas une lune. Si je continue ensuite mes investigations, je vais retourner cet indice et je vais de nouveau euh, venir le poser ici. Et j'aurai de nouveau la certitude qu'il y a 50% de chance pour que un de ces deux pions ne soit pas celui-ci. On poursuit, peut-être que je vais avoir de la chance. Voilà, hop, j'ai la lune. Je la pose ici. Maintenant, j'ai 100% de chance euh, de savoir que euh, les deux indices qui sont ici ne sont pas euh, la Lune. Et l'objectif en fait, du jeu, c'est qu'à un moment, on va décider qu'on a assez d'informations ici pour définir en fait, euh, quels sont les deux, euh, les deux pions euh, qui sont là. Et vous allez voir, on va faire un pari avec, euh, avec des cartes. Il faut avoir, en fait, euh, sur les cartes, il y a des symboles, mais j'y reviendrai à un moment, au moment où on dévoile. Par contre, attention, si je fais ce pari et que je me plante, c'est-à-dire que les pions qui sont là, bah, euh, c'est pas les bons, je perds la partie immédiatement. Les conditions pour perdre la partie, euh, bah, c'est de ne pas dévoiler euh, les bons indices, hein, de ne pas avoir fait les bons paris. C'est également euh, d'avoir épuisé cette pile, euh, cette pile qui est ici, on y reviendra, ou alors c'est si un de mes personnages meurt. Ici j'ai composé les cartes action de mes personnages, ils ont chacun 5 points de vie et puis ils vont également avoir en main, partir avec une main de 5 cartes comme celle-ci qui sont en fait des cartes de priorité. Alors comment ça marche ces cartes de priorité C'est parti donc en fait comment ça se passe Il va falloir jouer 4 cartes action. Donc là on est deux joueurs. Donc chaque joueur va jouer 2 cartes de façon alternée. Donc la première va prendre sa première carte qui est ici, va la retourner et va lire les informations qui sont dessus. Les informations qui sont dessus elles ont une petite barre qui les sépare. L'information du dessus, c'est une information qui est plutôt positive. Ici, c'est « Déplacez-vous jusqu'à euh, trois fois. Attaquez ensuite les monstres euh, dans chaque lieu que vous avez traversé en infligeant deux euh, critiques par lieu. » Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ensuite, une deuxième valeur qui est en dessous, qui est une valeur un petit peu plus euh, négative. « Déplacez-vous jusqu'à une fois, cette fois-ci. Hein. Enquêtez ensuite euh, dans votre lieu. » pour finir, activer les monstres de la zone orange, donc les zones de 11 à 15. Donc ça, voilà, ça c'est une carte que je vais jouer. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en main, là, j'ai un petit paquet de priorités. Et je vais définir si euh, je veux que cette carte soit jouée euh, rapidement ou pas. Pourquoi Parce qu'en en fait, je vais en aligner 4 et les deux premières cartes en ordre de priorité vont se voir euh, euh, exécuter le premier niveau. Et puis, les deux dernières vont se voir euh, exécuter en fait, euh, le niveau euh, du dessous. Donc, en fait, je vais prendre mes cartes... Comme ça de priorité, puis on voit que sur mes cartes de priorité, j'ai des petits numéros. Alors je ne dois pas le montrer hein, à, mon, à mon collègue, je vais parier, je veux absolument en fait que, euh, que la première condition soit jouée. Donc je vais mettre un niveau de priorité très bas pour que ce soit joué en premier et je le mets comme ça face cachée. Du coup, euh, mon collègue va lui aussi euh, tirer une carte, euh, il va lire en fait euh, la valeur qui est dessus et puis ben, lui aussi va devoir euh, regarder euh, sur son paquet son niveau de priorité et quel est le niveau de priorité qu'il veut en fait euh, donner à, euh, à cette carte. Là ici, on voit euh, déplacez-vous jusqu'à deux fois, euh, réparez ensuite jusqu'à euh, deux fois euh, votre lieu. Donc ça, c'est parce que les lieux peuvent être euh, détruits et erreur de débutant endommager une fois euh, votre lieu et, euh, chaque lieu adjacent. On peut partir du principe que n'ayant rien à réparer, il va dire bon bah c'est pas grave si euh, on commence euh, à ce premier tour à casser des choses. Donc il va mettre ici une valeur assez élevée pour euh, s'autoriser à ce que sa prochaine carte à lui soit par contre peut-être avec un niveau euh, plus, euh, plus intéressant. Il va regarder ensuite donc ses valeurs. Oula Il a que des valeurs élevées, c'est malheureux pour lui. Mais pour être sûr que cette carte ne soit pas jouée par le texte principal, il va mettre 26. En se disant, bah normalement 26, c'est une valeur euh, qui est quand même, euh, qui est quand même euh, assez élevée. On repasse ensuite euh, à la demoiselle, hein, qui va venir également parier une carte... Elle va également ben, venir y cacher une valeur et puis ensuite, notre ami va prendre également une valeur et la masquer. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va révéler ces valeurs de priorité. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va révéler aux yeux de tous les valeurs, notamment d'initiative. On va voir que ben, euh, la 3 est bien la première qui sera jouée, hein, donc euh, la demoiselle euh, elle, est, elle est contente, que ensuite on jouera la 5, hein, puisque alors en l'occurrence c'est aussi une carte euh, de la demoiselle, ensuite la 19, et puis on jouera celle qui a eu la priorité euh, 26. Donc vous l'avez compris, les deux premières, on appliquera le texte qui est au-dessus et puis les deux dernières, on appliquera le texte qui est en, en dessous. Et c'est comme ça en fait que euh, votre phase d'investigation e euh, se déclenche. Alors bien entendu, hein, dans le jeu, vous avez la possibilité de vous déplacer, mais en tant qu'investigateur, vous n'êtes absolument pas euh, conditionné par euh, la couleur des flèches, hein, euh, Qu'elle soit bleue ou rouge, euh, vous allez euh, où vous voulez. Donc, quand ça vous dit que vous vous déplacez trois fois, bah, vous pouvez aller euh, du bâtiment euh, des lettres euh, à la cour intérieure et puis ensuite partir à la bibliothèque et puis finir, finir au, au musée, euh, par exemple. Et lorsque vous euh, devez faire une investigation, eh bien, Hein, tout simplement vous allez retourner euh, le pion euh, le découvrir et puis pouvoir aller euh, l'ajouter à votre tableau de résolution des deux indices qui sont, euh, qui sont ici lorsque vous avez fini en fait toutes ces actions c'est au tour euh, du euh, monstre euh, de jouer hein. lorsque les deux joueurs se sont déplacés et ont effectué les actions de leurs cartes c'est ensuite au monstre de jouer comment on définit en fait ce que va faire le monstre on va récupérer en fait, les cartes d'indices et sur ces cartes d'indice, vous voyez, il y a des, euh, il y a des euh, logos euh, dessus. Et eh bien, ces logos, on va les additionner. Donc ici, j'en ai 4, 5, 6 et 7. Donc j'en ai 7. Je prends les 7 cartes. Je vais venir les poser ici, sur ce paquet. Et je vais venir lire ici, en 7, euh, ce qui se passe. J'ai de 1 à 2, de 3 à 4, de 5 à 6 et 7 et plus. Et là, en, en l'occurrence. Pour cette, j'ai émergence du relay, chaque investigateur perd deux points de vie. Alors ça fait un peu mal, vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qu'il faut absolument bien gérer, puisque quand vous utilisez vos cartes de priorité, il faut regarder le coût. Hein, euh, Qu'à cette carte, j'ai parié euh, 24 ou 23, peut-être que la 23 n'avait qu'un seul euh, losange, alors qu'un seul diamant, alors que la 24 en a, en a deux. Donc il faut faire attention à la façon dont vous pariez vos cartes pour essayer euh, de parier celles qui ont, euh, qui ont le moins euh, de valeur, parce que bah, plus vous montez, plus euh, ça euh, devient évidemment critique au niveau des monstres, du coup, quand il s'agit de les, de les déplacer, de les activer, là en l'occurrence, il n'y a pas d'activation de monstres, hein, mais j'aurais pu faire du 5-6 qui est générer une larve stellaire au niveau du portail et activer une larve stellaire de votre choix. Donc je pouvais choisir une larve stellaire et puis, et puis décider de, de, de l'activer. Qu'est-ce qui se passe quand on décide d'activer en fait, une pièce Chaque monstre, en fait, elle a un logo qui lui est associé. Si c'est une flèche, ça veut dire qu'il se déplace. Donc comme c'est un personnage bleu, il se déplace euh, en suivant euh, la flèche bleue. On est bien d'accord. Si euh, j'ai euh, un bâtiment euh, sur euh, le monstre, en fait ce qui se passe c'est que le monstre va euh, décider de euh, casser en fait, euh, un élément euh, du bâtiment en question. Euh, donc euh, là, euh, lorsque ça se passe comme ça, le monstre est retiré. Et il est remplacé par un élément comme ceci. Et lorsque sur le monstre j'ai une tête, et eh bien en fait le monstre tout simplement vous attaque. Alors bien entendu, si vous êtes sur la case où il y a des monstres qui attaquent, eh ceux-ci vont déclencher des attaques contre vous. Et donc, lorsqu'il vous attaque, euh, bah, vous perdez tout simplement euh, un point de vie. Hein. Un investigateur dans le lieu du monstre perd euh, un point de vie. Euh, donc, il faut faire attention à l'endroit euh, où vous allez. Pour détruire euh, des monstres, on va regarder euh, leur valeur en points de vie. Ici, euh, j'ai 3 et euh, ici, euh, j'ai 1. Euh, ici, euh, j'ai 3 et 1 également. 2 et 1 ici, 1 et 1 ici, 3 et 3, et euh, 2, 2 et 3 ici. En fait, lorsque j'apporte un investigateur dans un bâtiment, vous l'avez vu, je peux avoir des cartes qui me disent que je vais me déplacer jusqu'à trois fois et puis ensuite je vais infliger deux dégâts par lieu. Pour détruire un monstre, il faut bien entendu dépasser ou égaler sa valeur euh, de destruction. Donc si j'étais arrivé ici avec mes deux dégâts, je ne peux pas euh, détruire le monstre de dessus parce qu'il a trois euh, en vie. Par contre, je peux détruire celui qui est en dessous. Je ne le blesserai pas, celui qui a trois cercles. Étant donné que je viens avec deux points de vie, je ne vais pas euh, infliger à celui-ci un point, puis à celui-ci, euh, n'en aura plus que deux. Non, il faut que je dépasse systématiquement en fait le seuil de destruction de l'endroit où... Je débarque si j'avais débarqué ici euh, là on a un point un point je me débarrassais en fait euh, des deux monstres d'un seul coup par contre ici ça sera pas possible il faudra que je choisisse bah en l'occurrence de, dé de détruire celui de 1 et puis celui de 3 ben bah, je ne le détruirai que lorsque euh, j'aurai atteint un niveau de 3 pour le tuer dans le jeu vous avez également la possibilité de tomber sur des petites clés comme ça hein, qui sont euh, disséminées au hasard Alors, bien entendu quand vous Tomber sur une clé, vous allez piocher une carte qui est une carte objet et qui, comme dans tous les aurores à Arkham, va vous donner des bonus qui sont plutôt intéressants. Là, je suis tombé sur la tablette de Zangzus. Euh, avant ou après avoir résolu une carte d'action, défaussez cet objet pour sceller trois allées de votre choix. Placez un euh, pions saut. So, Face grise visible. Alors, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est qu'en fait que ces sauts so Eh bien, en fait, ce sont euh, ces valeurs qui sont là. Et euh, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir euh, venir les poser sur le jeu et rendre euh, du coup impossible euh, le déplacement euh, d'une section à une autre. Lorsqu'un monstre va passer sur cette section la première fois, il va retourner le pion et le monstre qui passe, il va, euh, il va mourir. Et lorsqu'on passe une deuxième fois, cette fois-ci, euh, le, le, le pion est définitivement euh, retiré. Donc voilà, ça c'était ce que m'a porté la carte et ça me permet également ben, de vous expliquer à quoi servent les sauts. Donc pendant la phase également hein, du Grand Ancien, j'ai la notion des portails. Donc une fois qu'on a fait la séquence avec les cartes, et qu'on a fait bouger, si en fonction de ce qui a été choisi, qu'on a fait bouger nos monstres et activer nos monstres, on a la séquence de portail. La séquence de portail, c'est de venir prendre un pion ici, dans les portails, de le retourner, et de vérifier où c'est que je peux le poser. Je peux le poser ici. Il y en a déjà un, mais en fait je vais les empiler. Donc je vais le poser ici, et comme j'ai deux pions ici, je vais générer deux monstres. D'accord Quand j'en aurai trois, je générerai trois monstres. Alors, bien entendu, hein, les monstres qui sont ici auraient, auront peut-être bougé et fait de la place. Si, au moment où je dois poser un monstre, il euh, n'y a pas la place, ben, il suit les flèches de couleur jusqu'à ce qu'il en trouve une. Hein, D'accord Et lorsque j'ai fini cette pile-là, eh ben, tout simplement, euh, la partie est perdue. Donc, ça aussi, c'est une condition de défaite. Les conditions de défaite, c'est d'avoir... Fini la pile euh, qui est ici, c'est d'avoir un personnage qui meurt et c'est de se tromper dans la révélation des indices. Alors la ré révélation des indices, comment ça se passe On va regarder euh, lesquels c'est, hein Alors en l'occurrence c'était le sablier et euh, le diamant. Partons euh, du principe qu'on euh, a compris que euh, c'était ces deux valeurs là. Dans euh, la main que je constitue avec euh, mes cartes qui sont ici, je dois toujours en avoir 5 euh, en main. On le voit, euh, ces cartes en bas, elles ont un petit, euh, un petit logo. Ici, j'ai euh, deux étoiles, euh, deux lunes et, euh, et euh, un diamant. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'au moment où je décide de révéler en fait, euh, les valeurs qui sont là, je vais faire un pari, je vais dire, bon bah voilà, euh, moi je pense que euh, c'est euh, euh, la lune et, euh, et euh, le sablier. Et en l'occurrence, euh, le nombre que vous devez avoir de cartes qui correspond au logo qui sera euh, ici euh, présent doit être le double du nombre d'investigateurs qui sont euh, présents. C'est-à-dire que là, on a deux investigateurs qui sont présents. Donc dans les mains que vous allez révéler, il vous faudra deux fois euh, plus que euh, la valeur du logo qui est présent euh, ici. Alors attention, étant donné que c'est euh, le double du nombre d'investigateurs, plus vous serez nombreux, euh, plus il faudra euh, que euh, ça matche. Donc euh, il ne s'agit pas de venir révéler ici les choses euh, au pif. Et bien entendu, cette main-là, elle ne se constitue pas totalement au pif, puisque quand vous commencez à sentir, en fait... Que telle ou telle icône va être présent et eh bien les logos vous essayez de les capitaliser au maximum et vous arrêtez de jouer des cartes par exemple euh, avec des étoiles ou des croissants de lune pour pouvoir de plus en plus les capitaliser et vous, vous assurer au moment de la révélation d'avoir un maximum de logos disponibles. Alors bien sûr ça épuise votre main hein, puisque euh, si vous devez garder des cartes de côté en vous disant bah c'est bon c'est la lune et l'étoile, et eh ben dans une main euh, comme celle-ci voilà, dans une main de 5 comme celle-ci, ça voudrait dire que je n'ai plus que la valeur 17 à pouvoir parier en priorité. Donc plus je m'approche de la fin, plus je dois euh, m'assurer d'avoir une main forte pour pouvoir révéler l'indice, mais en même temps, moins je m'offre la possibilité d'être flexible dans mes priorités bon euh, en toute honnêteté quand j'ai vu ce jeu sortir je me suis dit bon pff, voilà encore un énième Aurora Arkham qui nous est proposé et puis quand j'ai vu de 30 à 60 minutes là je me suis dit bon ok d'accord c'est un jeu pour les débutants histoire de les faire entrer dans l'univers d'Aurora Arkham et ben tout faux voilà j'avais tout faux quand je me suis plongé dans les règles je me suis rendu compte de la complexité de celle-ci j'ai peut-être eu même un petit peu difficulté à vous les exposer et je m'en excuse mais il y a énormément de choses qui se passent difficile je ne sais pas mais complet ça c'est certain déjà avec cet objectif final hein, qui est de révéler en fait deux icônes qui sont masquées je trouve ça plutôt intéressant. Au début, je pensais juste qu'il fallait remplir la grille des indices en les révélant au fur et à mesure de la partie. Mais non, en fait, cette grille, elle sert à resserrer vos certitudes sur les indices qui sont masqués. Enfin, pour la partie des investigateurs, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'action, de double action, et donc de priorité qu'il va falloir définir, tout en n'oubliant pas le fait qu'on n'ait pas le droit de communiquer avec les autres joueurs. Donc si vous jouez à 4, ben, ça peut vite être tendu parce que vous aurez envie et besoin... En fait, qu'une action soit assurée et soit jouée, et comme vous n'avez pas le droit de communiquer, eh bien vous devrez faire le pari hein, de l'action. Plus vous pariez des actions intéressantes, plus vous aurez un seuil ensuite pour en fait, les grands anciens qui sera important, et plus en fait celui-ci pourra faire d'actions et des actions qui seront conséquentes. D'ailleurs, en parlant de la partie des grands anciens, il est assez heureux de laisser en fait ses actions à l'initiative d'un seul joueur. Comme le conseil FSG, parce que ben, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a les couleurs de déplacement, il y a ce que peuvent faire les monstres, soit détruire des bâtiments, soit attaquer, soit se déplacer. Euh, ça fait beaucoup de choses. Et puis, il y a la fameuse pile, en fait, hein, qui va diminuer de jetons que vous allez disperser comme ça sur le plateau. Et qui, en plus ben, de servir de timer à votre partie, va également vous rajouter constamment, à chaque tour, des monstres supplémentaires dans, dans la partie. Donc voilà, c'est tendu. Euh, ce qui est encore plus tendu, c'est l'échéance du jeu, hein, la finalité. Révéler en fait le rituel, mettre fin au rituel, en révélant ces deux pions, en ne se trompant pas sur ce qu'on imagine qu'ils sont, et puis ben, en constituant, n'oubliant en pas de constituer une main assez conséquente en icône pour pouvoir s'assurer de le révéler. Bah parce que si jamais vous vous trompez dans les icônes à révéler, ou si jamais vous n'avez pas une main assez conséquente, hein, je vous rappelle qu'il en faut le double, il faut le double d'icônes que le nombre d'investigateurs présents, et bien vous perdez la partie. Et puis il y a plein d'autres raisons de perdre la partie, hein, notamment arriver à l'issue de la pile de jetons, ou tout simplement qu'un des membres de l'équipe meurt, même si on peut se faire soigner. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, beaucoup plus ardu qu'il n'y paraît, et qui surtout va venir apporter des mécanismes de jeu qu'on n'a pas encore vraiment rencontré dans l'univers d'Aurore à Arkham. Bien sûr, il y a les indices, bien sûr on les révèle, mais euh, je trouve que la façon dont son s'en sert est vraiment différente, est vraiment originale. Et donc, ben, le jeu, il a une fin en soi, et il a une vraie valeur en soi. Il est complémentaire des jeux, et donc ce n'est pas que un jeu qui permet euh, de jouer vite et euh, d'initier euh, des nouveaux joueurs. Voilà, c'était mes impressions sur euh, la dernière de Aurora Arkham. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. À remercier les tipeurs et tous ceux qui utilisent les liens Philibert pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt et puis attention n'oubliez pas le temps presse. Allez ciao